Cette année, j'ai choisi de partager ma classe en petits groupes de trois élèves. Chaque atelier travaille en programmation, en tutorat, pendant que les autres faisaient autre chose. Et l'objectif final, c'est que chacun évolue à son rythme et de manière complètement autonome. Mais ça sert à quoi cette affiche C'est pour faire un programme. Derrière, il y a le résultat. Mais nous, on ne va pas regarder. Il y a le départ et l'arrivée. Chaque carreau fait 15 cm. Il y en a trois. Ça fait combien 45. Oui. Maintenant, on tourne de quel côté Droite Oui. Il y a 4 carreaux. Ça fait combien 60 Oui. Et pour terminer, on met « arrête » et on vérifie. Via des captures d'écran, j'ai créé des petites étiquettes à manipuler. Il faut savoir que les enfants à 9-10 ans, ils en ont toujours besoin de manipuler pour comprendre les choses. Ce sont les élèves de CM2 que j'avais formés, qui ont pris sous leur aile un élève de CM1. J'étais juste là pour aiguiller, proposer les ateliers au bon moment surtout. Je programme un parcours pour Timio. Je vais faire celui-là. Et pour le faire, du coup, je vais calculer combien de casillas. il y en a 7. Donc je vais prendre la calculette, je vais mettre 7 fois 15. 105 le maximum 100 du coup je vais aller dans le contrôle et je vais faire une boucle j'ai dit 105 pour pouvoir faire une boucle donc ça fait 35 Là, je vais écrire 35 après on va tourner à droite on va avancer 1 2 3 4 5 6 7 8, on tourne à droite et après on avance de 1, après on met arrêt et on peut rajouter ce qu'on veut, on peut mettre des sons, des lumières. On va brancher fil à l'ordinateur et on va le brancher à timio. si vous déjà c'est derrière, il n'y arrive pas. Comme Donc du coup voilà, on pause et on peut lancer le programme. Le projet Manbot, c'est un projet transdisciplinaire. On peut aborder différentes notions. L'année dernière, nous avions travaillé par exemple les mathématiques d'un point de vue général. Nous avions fait de la symétrie, nous avions fait du calcul d'air, de périmètre. En art plastique, nous avions travaillé aussi la représentation des robots. Cette année... On a vraiment resserré sur des petits ateliers de programmation autonome basés sur le tutorat. En fait, c'est un projet qui permet à l'enseignant aussi de, de faire confiance davantage à ses élèves. Finalement, on se rend compte que euh, des fois, on est trop rigide et qu'en laissant cette marge de manœuvre, ce tutorat, ces ateliers autonomes, eh bien, finalement, on se rend compte que les enfants euh, ils apprennent tout aussi vite, voire plus. Et, euh, et c'est extrêmement enrichissant pour les enseignants aussi.